Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver et de vous retrouver en image. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux, Daniel pour ne pas le citer en particulier, qui m'ont chaudement encouragé à me remettre à la vidéo. J'avoue que ça prend un poil plus de temps que de faire simplement un article écrit. Mais voilà, l'emploi du temps s'est un peu allégé en cette fin d'année et donc je suis très heureux de vous retrouver presque en live. Le thème du jour, c'est l'expression... Et la lecture des émotions et en particulier sur le visage humain puisque c'est là que se concentre l'expression de nos émotions et vous allez voir que nous allons joyeusement venir remettre en question quelques certitudes y compris les miennes concernant ce sujet j'ai cru et répété depuis des années que les émotions de base se montrent sur tous les visages humains de la même manière première secousse cette théorie universaliste est aujourd'hui largement remise en cause par de nouvelles études. Par ailleurs, nous avons souvent ancré la croyance que nous pouvons lire les émotions des autres sur leur visage. Deuxième secousse, un livre brillant remet fortement en question cette idée de la transparence de nos expressions. Ce ne serait qu'un mythe renforcé par l'influence de films et de séries qui doivent pouvoir être consommés sans effort. Conclusion de ce papier, de cette vidéo n'allons pas trop vite dans l'interprétation des émotions sur les visages en face de nous et soyons plus explicites sur celles que nous ressentons. Ça fait partie des canons, des tables de la loi, des basiques absolues dès qu'on s'intéresse aux questions de communication, d'intelligence émotionnelle et de relations interpersonnelles. Dans un univers où les certitudes sont rares, où les points de vue sont souvent diamétralement opposés et où la science a encore beaucoup de mal à prendre sa place, que voulez-vous, on se réjouit quand on tombe sur quelque chose qui a l'air à peu près certain, à peu près prouvé. L'une de ces certitudes admises par tous, c'est une théorie proposée par un monsieur qui s'appelle Paul Ekman dans les années 70, selon laquelle les émotions de base s'expriment de la même manière sur tous les visages humains, quelle que soit l'origine géographique des personnes étudiées. Dans un article célèbre de 1972, il a regroupé quatre grandes études qu'il a faites montrant que dans la grande majorité des cas, les émotions sont affichées de la même manière sur les visages au sein de sept cultures différentes, cinq alphabétisées, deux préalphabétisées. Et non seulement qu'elles soient exprimées, mais qu'elles sont interprétées de manière homogène au sein de ces cultures réparties à peu près, un peu partout à travers le monde. Sa conclusion bah, L'expression des émotions ne dépend pas de la culture. C'est un processus physique, universel, reliant directement chaque émotion à un ensemble ou à des ensembles de muscles sur le visage humain, d'où qu'il soit. Et il affirme que cette règle vaut pour sept émotions de base, joie, tristesse, colère, peur, surprise, dégoût et mépris. Et il explique que ce qui dépend de la culture, ce sont les mots pour décrire les émotions, et les règles sur quand et où exprimer telle ou telle émotion, ou bien au contraire, la diminuer, voire la masquer. Tout au long de sa carrière, Paul Ekman a renforcé sa théorie développant même un système de codification des émotions appelé FACS, Facial Action Coding System, permettant de détecter les micro-expressions trahissant nos émotions, même lorsque nous essayons d'en garder le contrôle. Il a formé un certain nombre de forces de l'ordre dans le monde, le FBI en premier lieu, à cette méthode. Et puis, il a commencé à la proposer au grand public. Ses études ont été à la base de la série culte, pour moi au moins, Lie to Me, avec le génial Tim Roth. Enfin, regardez surtout les deux premières saisons, la troisième, c'est pas super. Cette théorie a été acceptée de manière assez unanime depuis 50 ans. Peut-être aussi parce que pendant très longtemps, les émotions et leur expression n'étaient pas considérées par un... le monde scientifique comme un sujet très passionnant. En tout cas, les ouvrages de Paul Ekman, au premier rang desquels le multi-réédité Emotion Revealed, étaient cités par tous. Daniel Goldman, celui qui a fait de l'intelligence émotionnelle un sujet grand public, parle de ce livre comme d'une carte géniale, il, en, il appelle ça le guide parfait des émotions. Et en 2009, Ekman était cité parmi les 100 personnes les plus influentes dans le monde par le magazine Time. Bien sûr, j'ai moi aussi cité très régulièrement ses travaux. Que voulez-vous, l'idée d'une expression universelle des émotions, bah, ça rassurait mon côté obsessionnel qui a besoin de repères bien carrés. Jusqu'à ce que je lise le bouquin génial de Malcolm Gladwell, « Talking to Strangers ». Dans ce livre, Gladwell démontre un certain nombre de croyances qui viennent planter nos relations à autrui. L'une d'entre elles, c'est le mythe de la transparence, l'idée que le comportement, l'attitude des gens, la façon dont ils se représentent à l'extérieur, constitue une fenêtre authentique et fiable sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Lorsque nous ne connaissons pas une personne, que nous ne pouvons pas communiquer avec elle ou que nous n'avons pas le temps de la connaître suffisamment, nous pensons souvent pouvoir la comprendre au travers de son comportement ou de son attitude. Cette idée qu'avait déjà exprimé le fameux Charles Darwin en 1872 est l'un des piliers des travaux de Paul Ekman. Premier problème, un certain nombre d'études très comparables à celles de Paul Ekman aboutissent à des résultats très différents. Malcolm Gladwell cite en particulier les travaux de Carlos Crivelli et Sergio Jarrillo, publiés en 2016. Ces deux chercheurs espagnols ont utilisé une méthode comparable à celle de Paul Ekman en montrant des photos de visage espagnols à des groupes des îles Trobriand en Nouvelle-Guinée, justement là où Ekman avait fait ses recherches les plus célèbres, et aussi à d'autres groupes dans l'île de Matemo au nord du Mozambique. Dans les deux cas, le taux de reconnaissance des émotions était super faible. Par ailleurs, pour l'émotion joie, 100% d'un groupe test d'élèves espagnols avaient reconnu l'émotion sur le visage photographié. Mais seulement 58% des habitants de Trobeyant y étaient parvenus 23% l'avaient qualifié de neutre. Pire, l'expression de peur sur le visage espagnol était massivement identifiée par les personnes de Trobeyant comme une menace le contraire. Et pour la colère espagnole, 20% des habitants de Nouvelle-Guinée la voyaient comme de la joie, 17% comme de la tristesse, 30% comme de la peur et 20% comme du dégoût. Au final, il y avait seulement 7% qui avaient la même interprétation que les écoliers du pays où la photo avait été prise. Pour Crivelli et Jarillo, ces résultats qu'ils ont retrouvés au Mozambique remettent fortement en question la théorie d'une expression universelle des émotions. Et une des explications qu'ils avancent est dans la conduite de leur étude. Ces chercheurs espagnols en particulier, avaient passé de nombreux mois dans chacun des deux pays pour apprendre les langues respectives, ne pas dépendre de traductions forcément trompeuses et être totalement intégrés dans les sociétés qu'ils étudiaient. Ce qui nous amène au problème numéro 2, même à l'intérieur d'une même culture, il est souvent impossible de lire les émotions sur les visages. Deux chercheurs allemands, Achim Schutzwohl et Rainer Rasenstein, on publié en 2012 une étude avec un dispositif particulièrement créatif. Les participants étaient conduits au bout d'un long couloir dans une pierre, pièce obscure. On leur demandait d'écouter une nouvelle de Kafka, et ils passaient ensuite un test de mémoire. Mais pendant ce temps-là, une autre équipe s'activait en silence à l'extérieur. Au moment où la personne interrogée ressortait de la pièce, pensant que l'expérience était finie, elle ne se retrouvait pas dans le long et étroit couloir par lequel elle était arrivée, mais dans une immense pièce au mur vert clair, avec une ampoule super brillante, suspendue au-dessus d'une chaise rouge-vif. Et sur cette chaise était assis, l'air hyper solennel, l'un de ses meilleurs amis. Bien sûr, les 60 personnes qui furent testées ont toutes évalué leur émotion comme de la surprise à 8,4 sur une échelle de 1 à 10. Et donc ils étaient sûrs que cette surprise était peinte sur leur visage. En réalité, Seulement 5% de ces 60 personnes affichaient les trois micro-expressions correspondant à l'émotion codifiée comme « surprise » dans le système de Paul Ekman. En ajoutant ceux qui en avaient 2 sur 3, on montait seulement à 17%. Tous les autres avaient des combinaisons de micro-expressions totalement différentes de celles prévues au manuel, la surprise classique. Il est probable que leurs meilleurs amis, ceux qui étaient assis dans la chaise rouge vif, auraient été capables de dire qu'ils étaient surpris parce qu'ils les connaissent depuis longtemps, et que cette proximité leur a permis d'apprendre leur manière particulière d'exprimer chaque émotion. Mais pour des personnes qui ne se connaissent pas, l'exercice est beaucoup plus dur, voire impossible. Et pourtant, nous continuons à croire que nous pouvons lire les émotions des personnes que nous ne connaissons pas, ou peu, ou mal. Et Problème numéro 3, nous nous appuyons sur des croyances folkloriques. Malcolm Gladwell cite une étude de 2017 dirigée par Sandil Mulrainathan, professeur de Harvard, sur les mécanismes psychologiques à l'œuvre chez les juges de l'État de New York, au moment où ils décident d'une éventuelle libération sous caution. Les chercheurs ont pris la liste de 500 000 personnes un peu plus arrêtées dans cet État entre 2008 et 2013, et dont 400 000 avaient été libérées sous caution par les juges. Ils ont construit un système d'intelligence artificielle lui ont fourni les mêmes données que celles dont dispose un juge au moment de l'audience, basiquement l'âge, le sexe, euh, le lieu de résidence, le casier judiciaire, et ils ont demandé au système de construire sa propre liste de 400 000 personnes libérables sous caution. Les résultats étaient fascinants. Les juges libèrent de nombreux prévenus que l'algorithme identifie comme présentant un risque très élevé de ne pas se présenter le jour de leur jugement. Les 1% les plus risqués, lorsqu'ils sont libérés, ne se présentent pas au tribunal à un taux de 56% et les juges libèrent justement près de la moitié d'entre eux. Mieux, en utilisant la sélection de l'algorithme, en appliquant le même taux d'emprisonnement, on aurait pu réduire le taux de récidive entre 14 et 25%. Enfin, l'algorithme a montré qu'il pouvait atteindre le même taux de récidive que les juges, mais en emprisonnant 40% de minorités en moins, dont 38% de noirs, et 40% d'hispaniques. Comment expliquer de tels écarts On parle pourtant de professionnels de haut niveau, engagés, qui justement prennent le temps de rencontrer les prévenus, de les écouter et de les regarder pour se faire une opinion qu'ils pensent juste sur leur état d'esprit. Autant de choses qu'une machine ne fait pas. Et bien justement, pour Malcolm Gladwell, c'est parce que ces juges croient obtenir des informations plus justes en rencontrant les prévenus qu'ils se trompent plus souvent qu'une machine. Parce que ce qu'ils croient lire dépend profondément de leur croyance sur ce qu'est l'expression normale des émotions. Alors qu'en fait, chacun d'entre nous a sa propre manière de les exprimer. Comme le dit Gladwell, les gens surpris n'ont pas forcément l'air surpris. Les personnes qui ont des problèmes émotionnels n'ont pas toujours l'air d'avoir des problèmes émotionnels. Gladwell montre que cette tendance à croire que les émotions sont toujours visibles et lisibles est renforcée par ce qu'il appelle la culture folk c'est-à-dire des films de cinéma et de séries de télévision à large audience, où les comédiens affichent plein cadre les émotions que leurs personnages sont supposés ressentir. Il n'y a aucun sous-texte, aucun hiatus possible entre ce qui est vécu, dit et manifesté dans les corps. Au début du mois dernier, je suis allé écouter à Londres Robert McKee, l'un des plus grands spécialistes de l'écriture de scénario. Ce monsieur, voilà son livre, au cas où est passionnant et très drôle. Et en lisant Malcolm Gladwell, je me suis souvenu d'une expression très négative employée par McKee, ce qu'il appelle l'écriture « on the nose ». Il visait en fait les scénaristes qui écrivent des scènes où les personnages disent exactement ce qu'ils veulent, où il n'y a pas de sens caché derrière les mots, pas de désir secret. Tout est dit en toutes lettres. Et lorsqu'un comédien, même très bon, accepte de jouer ce genre de scénario, bah forcément, sa communication va devenir transparente. Mais une scène de Friends, désolé pour ceux qui adorent cette série, ça n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, les émotions sont infiniment moins directes. La conclusion, pour vous et moi, c'est qu'il est urgent que nous mettions les sous-titres. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu en formation oh, « tu sais, moi, on lit tout sur mon visage. Ben, » Mais en fait, non. Les personnes en face de vous vont voir des choses, c'est sûr. Et elles vont très probablement en tirer des conclusions qui seront très différentes de ce que vous ressentez vraiment. Sortons de la croyance, je dis rien, mais je vais bien montrer ce que je pense et ça va fonctionner. C'est voué à l'échec. D'autant plus que si, coup de bol, l'un de vos vis-à-vis lit la bonne émotion, il y a zéro chance qu'il sache en retracer l'origine. Donc, dites ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez cette émotion et ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Arrêtons de croire qu'on sait ce que l'autre ressent. Avec cette phrase tragique, je te sens pas bien, bien. La seule chose que nous sentons, c'est notre propre émotion. Donc, décrivons ce que nous voyons, disons comment nous l'interprétons, et demandons à la personne en face ce qu'elle en pense. Notre point de vue, ça doit seulement être une sorte de, de porte d'entrée dans l'échange, un prétexte pour permettre à l'autre de dire ses émotions, et ce qu'il attend de notre relation. <rire> C'est bientôt Noël. Hein Alors pensez à tout ça au moment où vous serez en train de guetter les réactions de votre famille ou de vos amis, ou du petit neveu qui est en train d'ouvrir le cadeau que vous lui avez fait. Combien d'incompréhension parce que quelqu'un n'a pas eu l'air assez heureux au moment où il a ouvert son cadeau. Méfions-nous de notre interprétation de son émotion. À tout bientôt.